De ma gueule, ah elle, bon, je tiré de chez moi avant Avance, gros, avance. Comment ça avance Ah, je rigole. Oh, what the fuck Ah, ouais, c'est. Pourquoi t'as tué le zombie là J'ai. Non, t'es <rire> attardé, toi, toi. vas-y, t'as pas vu ou quoi il y avait... Je sais pas, je voulais... je voulais faire quelque chose. Ah, tu voulais il... voir si la lame elle te veut. Oui, il voulait passer en dessous, genre glissade. Oh là là. <rire> ouais, ser... eh, ouais. J'arrive pas à passer, attends mais je comprends pas comment on fait Bah tu passes au milieu, pauvre con <rire> oh, <non. rire> Eh vas-y, attends, je vais me faire doser à cause de lui, là <rire> <rire> Non Vas-y, avance, <rire> C'est vas Ah, mais c'est trop ouais. bien, good strat, ça Eh, ça tue même pas les zombies, non, mais attends Ah, y'a araignée, oh ouais Ah, oh, j'ai peur, je peux pas <rire> Moi aussi et un fois de J'y Ah mais c'est là tout. Oh vas-y, y'a moyen de prendre une bombe mais.. Ah ouais. Vous allez rire bientôt. Hop, ouais. Hein Quoi bah... hein Ok. Eh vas-y, je <rire> suis full perk là. J'suis... Oh Eh <rire> <rire> <rire> hey, vas-y, regardez ma strat les gars, regardez <rire> Oh merde <rire> Oh vas-y, mais j'ai trop la haine là Putain Attends, <rire> Attends. Vas-y c'est bon ah, Vas-y, let's go, j'y vais Oh putain! Ah <rire> oh, si! Elle va être Ouais, c'est vraiment un bâtard! Arrête de jouer jouer! Oh non, non, non, non! non mais... Oh, c'est fini! Oh, il, il s'est fait bousculer, il est tombé!